bien leur jeu. Et si les apparences étaient trompeuses. Tout le monde ne s'est pas endormi Donc juste avant les questions pour vous expliquer pourquoi, euh, pourquoi je suis ici et pourquoi Patrick Laurenti a pensé à moi. Euh, vous avez vu qu'à la fin du film on vous parle d'un colloque hein, qui s'est passé dans les Carpathes au milieu de la nature. Le dernier était beaucoup moins poétique, mais il a lieu sur le campus ici au mois de juillet dernier. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a pensé à moi, parce que je travaille avec un certain nombre de gens que vous avez vu dans le film. Et donc, euh, ce colloque a, a eu lieu régulièrement depuis. Celui-là, ça veut 2005 ou 2006. Et donc, euh, il a eu lieu à Paris en juin dernier il a lieu en Russie. Et pour rebondir sur ce que disait Francisek Baluska, euh, la science est très conservative, c'est un domaine effectivement qui pose plein de questions, parce que ça remet un peu en cause la position euh, du végétal tel qu'on le voit habituellement. Euh, mais en fait, il faut savoir que depuis euh, ce film, en fait, donc, et depuis une dizaine d'années, euh, voilà, c'est de plus en plus reconnu. Il y a eu des luttes euh, assez euh, difficiles au départ hein, sur ces prises de position par rapport au domaine de ce qu'on appelle la neurobiologie. Tout le monde a mis du, euh, de l'eau dans son vin en fait, euh, à savoir déjà que la société qui s'appelait Plante Neurobiologie a changé son nom en 2009 pour s'appeler « Plante Signaling and Behavior ». Euh, pour enlever en fait le mot neurobiologie qui donnait de l'urticaire à pas mal de gens. Euh, ceci dit, le travail reste exactement le même, mais le fait est qu'il y avait quand même un blocage par rapport à, à cette société, ce qui fait qu'il y avait des étudiants qui n'avaient pas le droit de venir, il y avait une censure sur un certain nombre d'équipes et, et de travaux. Donc euh, il y a un geste qui a été fait dans ce sens-là, donc maintenant ça s'appelle « Plant Signaling and Behavior », il y a un journal qui porte le même nom, et il y a un certain nombre de gens qui, en 2005, avaient écrit des papiers pour s'opposer à... Plantes neurobiologie, qui maintenant euh, bah, viennent au colloque et donc la discussion euh, s'enrichit et est beaucoup plus large. Donc ça prendra du temps. Euh, je pense que bah, comme toute, euh, toute idée un peu euh, originale, quoique pas tant que ça si on remonte à Darwin, et puis même avant Darwin, il y avait des gens qui euh, finalement considérer les, les plantes avec beaucoup plus d'attention, on faisait finalement moins de différence euh, entre les plantes et les animaux. Euh, mais donc là, c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, avec l'hyperspécialisation, euh, on se centre beaucoup plus sur des sujets plus précis et on perd un peu de vue un certain nombre de, de données. Donc voilà, en gros, pourquoi euh, Patrick a, a pensé à moi. Donc si vous avez des questions, euh, j'essaierai d'y répondre, dans la mesure de mes moyens. On va, vous poser, on va poser des questions euh, si vous n'en avez pas déjà pour vous lancer et vous donner des idées. Donc, la première question. Euh, oui, donc, dans le documentaire, on parle d'intelligence des plantes. Et on se demandait, c'est la question basique, mais euh, qu est qui est, selon vous, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre par intelligence des plantes bah, En fait, là, euh, ça, ça dépend de la définition de l'intelligence. Alors, il y a plein de définitions de l'intelligence, vous vous en doutez. Euh, quand il parle d'intelligence des plantes, en fait, ça va être la capacité d'une plante à s'adapter à une situation et à interagir avec son environnement. En fait, je pense que ça ne va pas, pas au-delà. Hein. Donc euh, le terme d'intelligence, effectivement, euh, faut voir comment on l'utilise. Mais euh, il y a une remarque qui a été faite récemment, euh, si vous avez vu, il y a un article qui est paru dans Le Monde sur la question de la plante neurobiologie euh, au début du mois d'avril, je crois. Et en fait, il y a une personne qui, je sais plus le nom, -moi, mais qui reprenait le... le, le la correspondance avec l'intelligence artificielle. Si vous arrivez à parler d'intelligence artificielle avec une machine, euh, effectivement, l'intelligence chez les plantes, euh, quant aux capacités à interagir, ben, on peut se poser la question. Donc, effectivement, une plante, elle est capable de faire un certain nombre de choses qui sont déjà assez surprenantes. Je pense que le film a illustré des choses. Euh, après, on ne dit pas qu'une plante a une capacité d'abstraction et va vous pondre un poème. Ce n'est pas la question. Hein. Mais donc, elle est capable d'interagir avec son environnement de façon assez euh, réactive justement pour son interaction réactive avec la musique, enfin comment elle peut danser, enfin, avec la musique, c'est un peu bizarre. Alors oui. <rire> euh, pour tout vous dire, cet aspect-là, il n'est pas, euh, pas compris à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on sait par contre, ça c'est des expériences qui ont été faites, il y a un certain nombre de publications qui sortent comme quoi les plantes sont capables euh, de percevoir un certain nombre de fréquences. Donc, euh, il y a des publications qui sortent de plus en plus euh, sur ce, cette question-là. Moi, je vais vous donner juste un, un exemple sur des travaux qui sont faits avec des collègues euh, Franck balusca et en Italie. En fait, ils ont montré quelque chose de, qui est quand même déjà qui interpelle, je trouve, c'est que ils ont tous simplement fait pousser des plantes euh, en état contrôle donc il ne se passe rien donc vous avez le gravitropisme vous avez la racine qui pousse bien droit hein, vers le bas euh, la, la partie aérienne qui monte tout va très bien et euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait écouter le bruit d'une rivière donc en gros ils ont passé un enregistrement du, du bruit d'une rivière et ce qu'ils ont vu c'est que la pointe des racines s'orientait vers la source sonore donc ce qu'ils ont fait après c'est qu'ils ont regardé le spectre en fait de fréquence qu'il y avait dans le bruit d'une rivière. Il se trouve que la, la, la fréquence dominante, enfin les fréquences dominantes se trouvent de 100 200 Hz. Et donc, en appliquant simplement après 100 ou 200 Hz, ils retrouvent la même réponse, c'est-à-dire que la pointe de la racine va s'orienter vers, euh, vers la fréquence et euh, bah, nous on, on, on, au laboratoire on participe à ces travaux en fait ce qu'on a fait c'est qu'on on a appliqué cette fréquence euh, sur les plantes et on est allé regarder des réponses cellulaires qui sont connues pour participer à l'audition dans les oreilles, euh, les nôtres et celles des mammifères, et à savoir des productions d'espèces actives de l'oxygène, l'activation de canaux potassiques, de canaux calciques, donc c'est des choses qui sont bien décrites sur les modèles animaux, et en fait on s'est rendu compte que les fréquences de 200 Hz eh étaient capables chez les cellules végétales d'activer des canaux potassiques, d'activer des canaux calciques, et de générer des espèces actives de l'oxygène. Alors je ne dis pas euh, que les plantes ont des oreilles, Hein, c'est la ce même chose ce qu'on se dit c'est que voilà, vous avez des mécanismes moléculaires qui pourraient être conservés hein, euh, pour, euh, pour percevoir les fréquences alors une remarque aussi que, que faisait un collègue italien c'est que les plantes hein, elles poussent dans un environnement qui est extrêmement changeant et contrairement aux animaux, elles n'ont pas la capacité de mobilité. D'accord Elles ne bougent pas. Et ça serait curieux d'un point de vue évolutif qu'elles se privent finalement d'une source d'information telle que le son. Alors ça, c'est juste une idée. Mais vous voyez que bon, cette idée, elle est quand même raisonnable à défendre et effectivement, euh, on trouve des mécanismes qui, euh, qui ressemblent à ce qu'on voit sur des modèles animaux et qui sont activés en réponse à, à des fréquences précises. Voilà. C'est un sujet en cours. Toujours sur la perception, on se demandait, euh, donc quand, on parle de, quand on parle du fait que, les, les, que c'est le petit bois qui a été frotté à plusieurs reprises et qui a, qui a modifié sa pousse euh, pour éviter, pour, pour éviter l'obstacle, euh, comment est-ce que les plantes peuvent percevoir euh, un sens du toucher si elles n'ont pas de nerfs Si elles n'ont pas de, de nerfs. Ah bah, ça, après, les, le nerf, euh, il sert à quoi Il sert à conduire une information qui est électrique en général. Alors, la conduction d'informations euh, sur des longues distances chez les plantes, hein, ça, c'est connu depuis très longtemps. Il y a des potentiels d'action chez les plantes qui sont véhiculés en général par euh, le phloème. Si vous connaissez euh, un peu la structure du phloème, donc vous avez euh, des cellules qui sont en continuité et donc vous avez des, con des, des conductances comme ça, euh, électriques, qui sont bien connues. Vous avez des potentiels d'action, vous avez d'autres formes qui passent par le xylaire qui peuvent passer par d'autres cellules. Donc ça c'est très connu et de plus en plus travaillé euh, à l'heure actuelle. Donc la conduction d'un message qui en général d'ailleurs, n'est pas uniquement électrique, vous avez un message calcique, vous avez des espèces actives de l'oxygène, vous avez des ondes de pression, donc finalement c'est certainement plus complexe que, que dans les modèles animaux et sur des structures qui ne sont pas spécialisées uniquement pour la conduction, à l'inverse des modèles animaux. C'est-à-dire que là vous avez des structures qui finalement servent à la conduction des sèves. Mais comme vous avez, ben, finalement, je dirais une plomberie qui fait tout le long, eh ben, elle est aussi utilisée pour véhiculer des informations sous d'autres formes. Alors, votre question, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect signalation longue distance, c'était... Alors, ça, ça aussi, euh, il y a des, des, des données qui montrent à l'heure actuelle, effectivement, euh, que quand une racine s'approche d'une autre racine, même, par exemple, eh bien, euh, elle ne va pas la toucher directement, elle va l'éviter. Donc ça veut dire qu'elle euh, perçoit qu'il y a une autre racine à côté. Donc là, il y a des, plein de séries d'expériences que je ne vais pas vous, vous décrire euh, tout ici, euh, où on ne comprend pas encore hein, exactement ce qui se passe. Je vais juste vous en, vous en décrire une, qui pour moi est très parlante. Vous connaissez les, les haricots, donc qui ont une croissance volubile, vous savez, quand, quand ça, ça pousse, en fait, hein, parce que finalement, le, le mouvement chez les plantes est permis par la croissance. Et donc ces haricots, ils tournent comme ça, hein, dans l'air. Et on pensait que c'était finalement uniquement la croissance, c'est quelque chose d'extrêmement mécanique qui les faisait tourner. Et donc des expériences qui ont été faites, ça a été de mettre un poteau en terre, à côté, puisqu'il s'accroche, et on fait pousser le haricot. Et on se rend compte que le haricot, il tourne, mais que finalement il s'oriente vers le poteau, sans, sa sans, sans savoir. Enfin, visiblement, justement, il sait où est le poteau. Et ça, on ne sait pas comment ça se passe. Et de façon donc plus curieuse, euh, lorsque vous mettez deux haricots, de part et d'autre du poteau, eh bien, euh, vous avez les deux qui vont essayer d'attraper le poteau. Il y, y a des films qui montrent que le, le haricot y tourne, il se dirige vers le poteau. Et à partir du moment où il y a un des haricots qui a attrapé le poteau, le second, qui n'a jamais touché le haricot ni le poteau, eh bien, hop, il réoriente et il va chercher ailleurs. Donc ça veut dire que le second haricot sait que le premier haricot a gagné la course. Et alors, euh, les gens qui ont fait ces expériences ont essayé plein de stimuli pour essayer de, de voir qu'est-ce qui pouvait perturber euh, cette réponse. Et euh, donc, en jouant avec la lumière, en jouant avec la température, euh, plein de paramètres. Et le seul, euh, finalement, stimuli qui euh, perturbe complètement le haricot qui l'empêche de trouver le poteau, eh euh, c'est d'envoyer des ondes sonores. Donc, il ne parle pas, je vous rassure, d'écolocalisation comme chez les sauves-souris. On n'a pas rien d'écrit de ce type-là. Ça, on ne sait pas encore comment ça se passe donc c'est là encore, il y, a, il y a des travaux qui sont faits euh, je ne vous cache pas que ces films, ils datent d'il y a 5-6 ans et ben, la réponse n'est toujours pas là Mais euh, donc voilà. alors c'est aussi qu'il n'y a pas encore énormément d'équipes qui travaillent sur ce genre de, de sujet donc plus il y en aura, plus ça avancera mais euh, c'est en cours voilà encore une petite question euh, ce niveau du plan de euh, comment on sait que c'est maintenant que sa proie elle est sur elle qu'elle doit se refermer elle... Alors ça c'est très bien décrit par contre. Euh, par exemple, quand vous avez la trappe chez les dionées, vous avez des, des petits poils à l'intérieur et en gros il faut que le petit poil soit touché plusieurs fois. C'est-à-dire que euh, pourquoi toucher plusieurs fois Parce que s'il y a une feuille qui tombe, c'est passif. Il ne faut pas que la dionée se referme. Donc il faut que la proie quand elle est dedans, elle bouge et elle touche deux fois le poil. C'est-à-dire que quand elle touche une première fois, vous allez avoir un potentiel d'action, une signalisation électrique qui est générée. Donc, disons, il se passe quelque chose. Et quand la proie, en bougeant, elle touche une deuxième fois, c'est pas un hasard, c'est pas une feuille, donc elle se referme. Et si, enfin, pas si quand la, la, la, la, la trappe s'est refermée, eh bien, ce qui se passe, c'est que la proie, forcément, elle essaye de se de bouger. Et si elle touche encore une troisième fois le poil. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle va induire la sécrétion des enzymes hydrolytiques qui permettent euh, donc de digérer cette proie. Et alors là où ça va même encore plus loin, ce qu'ils ont montré, c'est que plus la proie est grosse, plus elle va toucher les poils et plus la quantité d'enzymes hydrolytiques sécrétées va être importante. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé et ça part d'un signal électrique au départ. Donc voilà. Est-ce que euh, l'un vous a des questions ou euh... Je le... demande, enfin, c'est impossible moi ah j'ai une question. <rire> euh... ouais. euh, Est-ce que c'est parce qu'on est trop euh, centré sur les animaux, euh, sur le par enfin, des animaux qu'on a du mal un peu à comprendre les mécanismes des plantes Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas envie de chercher là-dedans ou... Alors, bon ça c'est de la sociologie, je ne suis pas du tout spécialiste, soyons clairs. Euh, moi il y a une illustration que, que je montre assez fréquemment, c'est des études qui ont été faites où vous avez en fait, euh, on, on vous montre une photo ou dans une jungle, donc tout est vert, d'accord Et vous avez, enfin c'est des films en l'occurrence, et vous avez une petite bête qui passe. Ça dure deux secondes. Vous avez vu la photo pendant dix secondes. Et après, on fait un questionnaire. Qu'est-ce que vous avez vu on ne vous parle que de la bête alors que ce que vous avez vu principalement c'est des plantes alors les études ont été faites, quand je dis on vous parle que de la bête euh, je crois que c'est 80% des hommes ne parlent que de la bête ou 90% et chez les femmes c'est euh, un peu moins, elles sont un peu plus sensibles aux plantes. Euh, mais si vous voulez, ça reste quand même, euh, on, on s'intéresse à ce qui bouge, à ce qui est le plus proche de nous. Alors, je ne vais pas faire d'interprétation au-delà de, de mes compétences, mais en fait, euh, les plantes, ça ne bouge pas, elles sont toujours là, on n'est pas inquiet par rapport aux plantes, donc on n'y pense pas. Et c'est vrai que toute la, la perception, et donc tout ce qu'on va mettre derrière nous euh, lorsqu'on travaille sur les plantes, est certainement influencé par rapport à, par rapport à tout ça. Et, et c'est vrai que du coup, ce champ de, de plantes neurobiologie est, est un peu dérangeant parce que ça perturbe finalement euh, des fonctionnements, euh, je dirais, plurimillénaires qu'on a par rapport aux plantes. Les plantes, c'est domestiqué, on en fait ce qu'on veut, euh, ça ne parle pas, ça ne râle pas, euh, voilà. Est-ce que du coup, en tant que chercheur, en biologie végétale, vous avez, parfois vous êtes mal vu par la communauté scientifique et ils disent « Ah, mais perché, ils sont perchés, pourquoi Alors, <rire> moi personnellement, non, on ne m'a jamais dit ça, bien sûr. Euh, mais pour ce qui est de la, de la société Plante Neurobiologie, euh, ils ont fait euh, un, un, une publication en, en 2005 pour introduire le terme et, et la discipline. Et alors là, il y a eu des réactions, mais d'une violence extrême de la part de la communauté scientifique. Hein en disant qu'effectivement, euh, c'était perché, c'était n'importe quoi, euh, c'était pour se faire mousser. Donc, ce que je vous dis, il y a eu ce, ce débat, cette discussion, elle a été assez véhémente. Il y a eu des articles en, en critiquant les papiers, euh, en disant bon, « c'est n'importe quoi euh, », ils tapaient surtout systématiquement. Mais je vous dis, il y a des gens qui, étaient, qui ont signé cette, ce premier article en 2005, hein, euh, en critiquant très, de façon très véhémente ce domaine, et qui, en 2016, viennent au colloque de la société. Et il y a un certain nombre de gens qui ont été recontactés par les membres de la société et qui reconnaissent maintenant avoir réagi un peu fortement et qui effectivement, vu le nombre de publications qui sortent et qui sont de bon niveau, qui sont vérifiables euh, il y a quand même beaucoup de choses alors il y a tout un champ aussi qui est, qui est très très important qui est mentionné dans le film c'est ce qu'on appelle la chemical écologie maintenant il y a des colloques dédiés à ça c'est les, les moyens de communication entre plantes via euh, toutes les, les molécules volatiles donc ça c'est quelque chose qui explose depuis 10 ans et donc qui apporte énormément d'informations et de moulins finalement à, à, ces, à, cette, à cette discipline. Alors il y a d'autres expériences, je ne sais pas si c'est dans ce film, euh, je ne l'ai pas vu avec vous parce que je ne pas vu depuis longtemps, je ne m'en rappelle plus. Mais il y a des expériences, moi j'en parle aussi souvent parce que je les trouve vraiment très intéressantes. Euh, il a été montré en faisant des traçages radioactifs, c'est-à-dire que vous mettez du, du, carbone 14, enfin, du CO2 marqué au carbone 14 sur des feuilles d'une plante adulte, et après, vous pouvez suivre où se trouve la radioactivité. Ça, ça a été fait en forêt. Et euh, de façon euh, surprenante, hein, euh, parce qu'on ne s'y attendait pas, les gens qui ont suivi euh, ce carbone l'ont retrouvé bien sûr dans la plante sur laquelle ils avaient exposé au CO2 marqué, mais ils l'ont retrouvé aussi dans des jeunes plantes de la même espèce qui étaient sous les arbres. Ça implique que le CO2 donc, a été fixé par la photosynthèse et après, il circule dans les sèvres et il est transmis au niveau des racines, aux jeunes plantes. Et qu'est-ce qui permet de connecter euh, deux plantes C'est des mycorhizes avec des champignons. Donc ça veut dire que là, vous avez une réallocation de sucre d'une plante mère vers une plante fille via un partenaire mycorhizien. Donc euh, la communication entre plantes est une chose, mais le, les réseaux euh, d'organismes connectés, parce qu'ils utilisent le terme de réseau pour les forêts, maintenant sont euh, beaucoup plus complexes certainement que ce qu'on imagine au départ. Voilà. Euh, le carbone 14, euh, qui, enfin le CO2 marqué au carbone 14, qui a été retrouvé uniquement chez euh, des plantes de la même espèce que les plantes qui ont été euh, faits au carbone 14 Oui, il me semble, à vérifier, mais il me semble qu'il qu y a une certaine spécificité. Alors on sait aussi que quand un arbre meurt, hein, de toute façon vous avez les sources de carbone qui sont réallouées euh, aussi. Et ça c'est intéressant parce que quand vous avez une forêt avec une, une, une canopée assez dense, euh, il y a peu de lumière donc les espèces qui peuvent se développer là, de toute façon, il faut qu'elles aient besoin de peu de lumière au départ. Mais effectivement, si vous avez une réallocation de sucre par des plantes mères, eh bien ça peut permettre d'initier un développement dans des conditions qui sont assez difficiles au départ. Une question euh, Donc du coup, euh, bah, vous avez dit que le rapport à la musique des plantes, enfin des plantes qui se referment, euh, finalement on n'a pas beaucoup plus de réponses aujourd'hui. Ah sur les plantes qui dansent là euh, donc, pas que je sache, mais je, je, je prétends et pas être à jour de la bibliothèque sur le sujet. Et hein. du coup, est-ce qu'au niveau de l'endormissement des plans, parce que là aussi, on n'avait pas vraiment de réponse au final, pourquoi euh, il y avait cet euh, endormissement, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de, de réponses là-dessus mmh, Pas à ma connaissance. <rire> <rire> je suis désolé, hein, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent là-dessus. Euh, mais là encore, je prétends pas euh, avoir toute la bibliothèque en tête de ce qui sort. Hein, parce que euh, c'est vrai que le sujet, finalement, est relativement vaste quand on s'y intéresse, donc euh, voilà d'autres questions Peut-être sur les mots qui ont été utilisés vous n'avez pas pris. Merci. Bon okay. oh ben merci beaucoup.